On va commencer. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de, de, de bien penser à couper vos micros, mais je crois que c'est bien fait pour tout le monde. N'hésitez pas à laisser vos caméras allumées, c'est plus euh, convivial pour, pour les intervenants. Euh, voilà, dans un premier temps, euh, les questions seront posées euh, plutôt sur, le, sur le, le chat. Ma collègue euh, Emmanuelle Royon, qui est euh, par ici, euh, relèvera les questions. Et si euh, vous souhaitez vraiment prendre la parole pour euh, partager un point de vue un peu plus long ou, euh, ou échanger, n'hésitez pas à lever la main dans les réactions qui sont euh, dans la barre euh, en bas, euh, en bas de, de, des vidéos. Il y a les réactions avec un petit smiley et euh, vous pouvez euh, cliquer sur lever la main, ce qui nous fera euh, comprendre que vous souhaitez intervenir euh, directement. Voilà pour les, les petites règles aujourd'hui. Euh, merci à tous d'être venus aussi euh, nombreux sur le, ce, cette deuxième édition d'un rendez-vous euh, mensuel consacré euh, au management en bibliothèque. C'est un sujet euh, qui est porteur si on en croit effectivement euh, le succès de ce deuxième rendez-vous et puis les, les réactions que, que ça a d'ores et déjà suscitées puisque certaines et certains d'entre vous m'ont envoyé des, des messages euh, en amont. De, de cette réunion. C'est un sujet qui est aussi porté par toute la profession et dont il sera question, notamment sur les assises de la formation en bibliothèque territoriale à la BPI à la fin du mois de novembre, il me semble, dans le cadre de ce troisième volet du plan de bibliothèque Formez mieux. C'est aussi euh, euh, tout un module, euh, tout un programme de formation continue euh, à l'ENSIB, piloter, manager accompagner le changement. Ce sont des initiatives qui montrent qu'il y a un réel, euh, un réel besoin, une réelle attente sur l'évolution des compétences euh, attendues en bibliothèque. Et donc aujourd'hui, on, on va en discuter avec euh, nos intervenants. Mais avant de commencer, je voudrais euh, d'abord représenter rapidement euh, ce qu'est le 11-12, c'est un rendez-vous mensuel en ligne d'une heure, euh, qui est un peu sur le modèle, on, les a, on a copié un peu nos, nos collègues de la BPI sur les bibliogrilles, euh, euh, une heure d'échange avec des, des intervenants. C'est un rendez-vous qu'on a voulu consacrer aux pratiques professionnelles, euh, avec une, une, la volonté de, de faire de ce rendez-vous un lieu de partage de réflexion et d'échanges, euh, bien sûr il y aura aussi de, de, un peu des outils euh, mais l'idée c'était surtout de, de voilà de susciter de la réaction euh, quitte à, parfois euh, à présenter des, des regards et des positions euh, clivants. Euh, ma collègue Emmanuelle Royon, chargée du patrimoine euh, écrit à l'agence Auvergne-Rhône-Alpes livre et lecture euh, co-organise ce rendez-vous euh, avec moi donc on le fait euh, ensemble. Les sujets, ils sont choisis, qu'on aborde dans ce rendez-vous, ils sont choisis par vous, par un dispositif qu'on a mis en ligne qui s'appelle La parenthèse. Emmanuel va vous le mettre dans le, dans le chat. C'est un dispositif qui nous permet de recueillir un petit peu les, les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans ces, dans ces rendez-vous. N'hésitez pas à surenchérir, les, euh, enfin à, à aimer les, les propositions qui ont déjà été faites par les collègues, parce que plus un sujet sera euh, plébiscité, et puis il a de chance d'être euh, programmé pour ce 11-12. Les prochains rendez-vous qu'on a d'ores et déjà programmés, c'est le jeudi 25 novembre sur la transition bibliographique, et le 16 décembre sur les collections inclusives, avec euh, une interrogation sur qu'est-ce que sont des collections inclusives voilà, pour le 11-12 en général et pour la parenthèse, je rappelle parce qu'on a eu des nouveaux arrivants pour les, les règles d'échange, on va commencer par un euh, interview, on va dire, euh, avec nos deux intervenants. Bien sûr, vous pouvez vous poser vos questions dans le chat et euh, Emmanuel les, les, les posera à la fin de notre, de notre échange. Mais si vous souhaitez intervenir directement pour partager euh, une réaction ou. Euh, quelque chose d'un peu plus long qu'une question sur un chat, n'hésitez pas à lever la main dans les réactions qui sont qui sont en bas de votre écran. Il y a un petit smiley, si vous cliquez dessus, vous pouvez lever la main et du coup, on vous permettra d'intervenir de, de, à caméra ouverte du coup et d'échanger directement avec nos intervenants à la fin de notre échange. Euh, voilà, on va commencer. On va, bah, je vais d'abord laisser euh, les interv nos intervenants euh, se présenter, présenter rapidement euh, les réseaux dont ils ont la responsabilité aussi. On va peut-être commencer par, euh, par toi, Anne. Donc moi je suis Anne ans, je suis la responsable du réseau des médiathèques ludothèques Copernic, donc qui se situe à Montbrison, donc au nord de, de Saint-Etienne. Euh, C'est un réseau de trois médiathèques, de trois ludothèques et de ludobus communautaires, et de 56 euh, bibliothèques ou médiathèques municipales. Euh, C'est un milieu plutôt rural, euh, donc on est dans les dans la, sur la plaine du forêt et les monts du forêt, avec deux villes centres, Saint-Jus et Montbrison, qui euh, ont à peu près 15 000, 15 000 habitants. Notre réseau, donc c'est pour les usagers une carte unique, un portail unique, et la possibilité de réserver les documents partout sur le territoire et de se faire livrer dans la bibliothèque de leur choix. Donc c'est un service qui est très très publicité. Donc notre réseau a été constitué à partir de 2012 avec la création d'une première médiathèque à saint saint rambert et 2016 donc une construction à Montbrison également. Donc voilà, c'est un réseau qui maintenant est assez, assez large, mais qui a de fortes disparités avec de, des, des médiathèques de réseau assez importantes, 1800 m, carrés, puis de toutes petites bibliothèques et des points relais, donc une grande diversité de taille et, et de services. Voilà, je ne serai peut-être pas plus longue. Non, très la, bien, merci, la parole à, à Renan. Merci. Euh, je ne sais pas si ça a été un critère, mais on va dire qu'à toute proportion gardée, on a des similarités. On, donc Moi, je suis dans la Lagadique, directeur du réseau de Valence Roman Aglo. Euh, C'est une aglo à peu près de 220 000 habitants, avec, euh, on a 14 bibliothèques euh, au sein du réseau. Euh, là aussi, on a toutes les tailles. Hein. On a des bibliothèques avec un salarié et qui fonctionne avec des bénévoles jusqu'à un lieu de 7000 m2 avec une quarantaine de personnel. Euh, le réseau d'agglo existe depuis 2011, il s'agrège euh, des bibliothèques au fur et à mesure. Euh, que dire de plus On est 110 salariés au total, répartis donc sur 14 sites. Euh, on est totalement intégré, c'est-à-dire que les médiathèques sont gérées directement, ce n'est pas une animation de réseau ou de bibliothèque qui dépendrait toujours de leur commune, mais bien sur des bibliothèques qui dépendent directement de l'agglo et donc de moi. Euh, et sinon, on a aussi une navette, donc je ne sais pas si c'était un critère pour intervenir mais on a une navette intégrale aussi depuis neuf mois euh, en pré-retour sur toutes les bibliothèques de la GLO. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la, la faiblesse des fréquentations qu'on connaît tous, euh, c'est à peu près le seul service qui fonctionne. Donc ça pose aussi des vraies questions, euh... alors pas encore managériales, mais ça pourrait venir. Moi je ne vais pas en dire plus. Euh, et sinon aussi, peut-être préciser, ça fait 20 ans que je, fais, que je suis conservateur, donc 20 ans que je fais du management. Euh par défaut, ou pas, je ne sais pas, on verra à la suite de la conversation. Merci, bah, oui effectivement on avait essayé de chercher euh, des réseaux euh, qui présentent des similitudes, mais aussi euh, des, des disparités, euh, voilà, on, vous avez très bien présenté vos réseaux, donc on voit qu'il y a un réseau qui, est, euh, qui a une animation intercommunale avec euh, des, des, des bibliothèques euh, communale et entièrement intégrée de l'autre côté, un réseau avec beaucoup de salariés du côté de Valence et beaucoup moins du côté de Loire-Forêt. Donc effectivement il y a des similitudes mais des grandes différences aussi et d'un point de vue manageriel je pense et on va le voir que ça va produire des choses très différentes. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, du coup, et euh, parler des compétences attendues. C'était un peu le, la présentation hein, de ce rendez-vous euh, auquel les participants se sont inscrits. On parlait de l'évolution des compétences. Et du coup, ma première question, ben, voilà, c'est quelles sont les compétences que euh, vous attendez, vous, dans vos réseaux, justement, avec les spécificités qu'ils ont Et euh, est-ce qu'il y a des compétences nouvelles qui seraient difficiles à... à trouver dans, chez des, nouveaux, euh, des nouvelles personnes ou à former dans vos équipes. Anne, si tu veux répondre. Ah, je commence euh, donc nous en fait, vu qu'on est un réseau effectivement euh, avec des bibliothèques qui ne dépendent pas de nous il y a un gros volet euh, coopération à, à développer, c'est vraiment une compétence qui est, qui est, qui est nouvelle euh, aujourd'hui euh, pour nos encadrants d'abord euh, on a la nécessité de trouver des, des personnes euh, qui soient en capacité de, de se positionner vis-à-vis -vis des élus euh, communautaires et euh, municipaux euh, pour pouvoir piloter les, les projets, de pouvoir participer à la construction de la décision, c'est des choses qui sont quand même assez fines, de pouvoir analyser un peu l'écosystème dans lequel on, on évolue, euh, surtout dans le cadre d'une intercommunalité où on a des, des, des élus qui ont une casquette municipale, d'autres communautaires, certains ont la double casquette, donc il y a une nécessité de, de pouvoir analyser un petit peu finement tout ça pour pouvoir vraiment participer à la construction de la décision euh, en tant qu'encadrant Et ça c'est vrai que c'est des compétences euh, qui ne font pas partie euh, des, des, des compétences qu'on retrouve dans le métier de médiathécaire euh, classique et qu'on doit développer un petit peu sur le terrain et c'est assez difficile euh, à, à développer. Au niveau de nos, euh, de nos référents de secteur, on a aussi euh, cette volonté de développer la, la coopération, surtout depuis le nouveau plan de mandat euh, donc qui a été validé au mois de juin de, de cette année. où On a la volonté de développer de l'animation de territoire, vraiment se positionner en tant que facilitateur avec du coup cette nécessité à savoir coopérer avec les acteurs culturels locaux euh, et les bibliothèques, les bénévoles. Donc c'est vraiment une nouvelle compétence qui tend à se, à se développer un peu à tous les niveaux et c'est vrai que c'est une compétence qui, qui est traditionnelle on a l'habitude de monter des partenariats avec des partenaires euh, pour autant vraiment aller en profondeur sur ces questions là c'est plus compliqué ça nécessite vraiment un accompagnement de longue durée avec des formations des retours d'expérience aller sur le terrain etc donc c'est vraiment une nouvelle compétence qu'on a du mal à trouver encore aujourd'hui et, euh, et qu'on souhaite développer sur notre réseau en tous les cas Merci, je pense que Renan, en termes de coopération, pourra aussi euh, rebondir là-dessus et peut-être euh, d'autres euh, particularités. Ouais, je vais, je vais essayer peut-être de faire un, un, un bilan plus général. En fait, sur, sur les compétences actuelles d'un bibliothécaire lambda, on va dire que ça satisfait en tout cas dans un réseau structuré et suffisamment important, ça satisfait à 70-80% des postes, donc euh, tout n'est pas jeté. Après, dans ces 70-80%, il y a, euh, on va dire, sur, un, sur certains postes, on a besoin d'une grosse polyvalence et de gens très très souples. Ça, c'est plus, on va dire, du savoir-être et du caractère que des compétences à proprement parler. Et ensuite, on va avoir des postes dans les grosses structures qui vont être plus ou moins spécialisés, mais pour lesquels, que ce soit les formations en unité ou autres on va dire, font qu'il y a des profils euh, qui correspondent après. Il y a une vraie difficulté pour moi, et c'est là où je rejoins Anne, sur des, des postes, euh, les 20 à 30% restants, en tout cas dans un réseau de notre taille, où on a besoin de compétences plus spécifiques et où on ne va pas forcément les avoir euh, avec les formations euh, classiques de bibliothécaires ou avec les profils qu'on trouve traditionnellement en fait, dans les concours de bibliothèques. Je pense qu'on y reviendra, parce qu'il y a quand même une... une une reproduction euh, sociale qui est assez forte, on va dire. Il y a un manque de diversité qui est assez net euh, dans nos professions. Donc on va avoir des difficultés sur ces 20 à 30% qui sont amplifiés par euh, le fonctionnement concours de la fonction publique. On ne va pas pouvoir toujours aller chercher euh, directement les compétences qu'on recherche pour faire court donc soit des compétences managériales qui ne sont pas le point fort de nos formations et de la profession en général soit des compétences d'animation que beaucoup de bibliothécaires ont acquis sur le tas mais qui ne sont pas données d'office euh, je pense à des compétences en communication là aussi où on apprend nous en interne on a appris très bien à deux personnes à le faire mais personne n'avait ces compétences-là initialement et on n'a pas pu aller recruter à l'extérieur on a dû se débrouiller en interne les compétences informatiques évidemment après, ça, ça recoupe une autre thématique qui est euh, la latitude que laissent les collectivités d'avoir ces compétences en interne et leur, leur volonté de les centraliser en général dans un seul service, mais ça c'est un autre sujet. Euh, et même si on n'avait pas affaire à ça, on a de toute façon rarement ces compétences en interne et on devrait pouvoir à minima au moins recruter des gens d'autres filières de la fonction publique dans les bibliothèques et idéalement recruter hors fonction publique sur certaines... Euh, sur certaines compétences spécifiques qu'on n'a pas et qu'on ne peut pas avoir et qu'il est assez compliqué de faire acquérir en interne. C'est possible, ça arrive, nous on l'a fait, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément le plus confortable dans le sens où il faut déjà des gens qui soient volontaires et intéressés, il faut avoir le temps de le faire, il faut aller trouver la compétence formatrice ailleurs et on va dire qu'elle n'existe pas toujours en interne et qu'elle n'est pas forcément euh, résolue par le CNFPT ou les autres organismes de formation. Donc voilà, on a... Euh, Globalement des compétences satisfaisantes aux deux tiers et un, un vrai souci pour le tiers restant qui est posé par voilà, notre manque de diversité professionnelle et par un fonctionnement concours qui aujourd'hui est totalement obsolète. Pour rebondir sur euh, la, le recrutement en externe sur euh, des profils plus atypiques, je pense en particulier sur le volet informatique, euh, on subit aussi la concurrence euh, du secteur privé et d'autres euh, postes en, dans la fonction publique. Euh, voilà, nous, on avait des collègues qui étaient intéressés de notre service informatique pour venir travailler chez nous sur le logiciel. Euh, les conditions de travail avec des horaires euh, plus tard le soir. Et euh, le week-end euh, est un vrai frein euh, par rapport au recrutement de ces personnes qui ont des conditions de travail plus agréables sur euh, d'autres euh, services. C'est vrai, on n'est pas concurrentiel. Mmh, du tout. <rire> C'était euh, la, la question suivante de partir sur... Euh, la, la, la, la... L'interrogation sur la pertinence des, des concours, euh, sur l'adéquation entre la recherche de compétences nouvelles euh, qui sont difficiles à trouver euh, dans le volet formation et la manière dont ces euh, compétences sont euh, euh, attendues et défendues euh, dans les concours. Donc Vous avez déjà un, un petit peu répondu en disant que ben, le, le, les concours ne permettent pas Toujours d'avoir ces compétences nouvelles dans les profils de, de, de bibliothécaires. Est-ce que je me trompe en disant en disant ça on un petit peu dit, mais... Euh, non, c'est une vraie problématique, euh, on est recruté souvent sur des questions euh, sur, sur de la technicité, sur euh, du métier, alors sur certains concours on voit à l'oral euh, quand même qu'on est aussi interrogé justement sur euh, le management, sur euh, des questions un peu plus larges, euh, puisqu'on est en face aussi d'élus, on est en face de directeurs d'affaires culturelles euh, qui participent au jury, du coup ils, ils élargissent un petit peu le, le, le champ des questions mais ça reste quand même des profils très métiers euh, et on a besoin, on a besoin dans nos structures effectivement de personnes euh, de, qui ont des profils informatiques, des personnes qui savent programmer pour, pour l'action culturelle, euh, des personnes qui savent accompagner euh, les bibliothèques pour, pour pour nos référents de réseau par exemple, donc on a besoin d'un panel de, de, de compétences assez large euh, qu'on retrouve pas forcément euh, dans le cadre du concours et on est parfois souvent aussi obligé d'aller recruter à l'extérieur de la fonction publique. Ça nous arrive, nous, assez fréquemment. Oui, non, je, je, je vais développer ce que j'avais dit et, et qui confirme. J'ai fait partie du jury de concours, donc j'ai vu aussi cet ce aspect du, du décor. Et c'est vrai qu'au niveau des jurys, je pense qu'on fait le maximum pour élargir les questions et pas rester cantonné à, à des questions professionnelles. Mais en fait, le, le problème, il est en amont, c'est-à-dire il est dans les, dans les profils et dans l'attractivité du métier qui, euh, en fait, n'attire qu'un certain type de profil. Et encore une fois, c'est pas un souci, c'est des gens très bien en général qu'on a au concours, c'est pas la question, mais par contre, c'est quelque chose d'assez uniforme. Et dès qu'on veut sortir un petit peu des pratiques habituelles ou dès qu'on veut des compétences précises, voilà, c'est ça, ça devient assez compliqué. Le concours permet pas ça, en fait. Il reproduit euh, une certaine norme. On pourrait aussi développer sur le, le manque de, de gens issus de la diversité, qu'elle soit confessionnelles, ethnique ou autre, dans les bibliothèques, c'est quand même assez, assez flagrant. Euh, voilà, donc le concours pose toutes ces problématiques-là et ne nous permet pas, voilà, d'avoir une souplesse et d'avoir une variété de, de profils. Outre que, par ailleurs, mais ça on l'a déjà souvent dit, euh, voilà, les, les types d'épreuves, même s'il y a eu pas mal de progrès ces derniers temps, voilà, sont assez euh, forme un moule assez précis on a tous dans nos équipes des gens euh, qui sont C depuis 20 ans, qui sont très bons, qui feraient un très bon B, il n'y a aucun souci sur la question et qui euh, se plantent systématiquement au concours parce que ça demande une autre logique, un autre type de compétences ou de réflexion. et peut-être le meilleur exemple pour remonter à ce que je connais le mieux, il est certain qu'au niveau des conservateurs on a, on a beaucoup de diversité de profils et que ce n'est pas avec les épreuves du concours de conservateurs que vous allez vous garantir euh, d'avoir ensuite des gens en capacité de faire de la gestion, du management, parce que c'est quand même ça qu'on fait pour la majeure partie de notre temps, et que c'est absolument pas ces profils-là, ou en tout cas ces garanties-là, qu'offre le concours de conservateur. Et pas beaucoup plus la formation ultérieure, mais ça, c'est un autre sujet. Non, ce sont des vrais sujets que des agences comme la nôtre peuvent travailler, donc merci pour ces retours-là. Mais du coup, est-ce que le recours, enfin la la réforme de la fonction publique territoriale qui facilite euh, le recours au contrat de droit privé, euh, c'est une solution Est-ce que vous avez pu euh, l'expérimenter, je sais pas, oui, euh, tous les deux euh, euh, que ça, ça, Je pense que ça a ses succès et ses limites, mais euh, du coup je vais vous entendre là-dessus nous on a pas mal de contrats effectivement puisqu'on a un peu du mal à recruter sur euh, sur nos profils euh, alors ça précarise quand même le, les agents hein, qui se retrouvent avec des CDD, parfois pas forcément aussi des, des temps pleins euh, la négociation est pas forcément quelque chose de très développé non plus au sein de au sein de la fonction publique alors je sais pas si c'est les bibliothécaires qui ne savent pas faire, si on n'est pas très doué là-dessus mais c'est vrai que les, les, les salaires sont, restent peu, peu élevés, malgré la possibilité de, de négocier sur des contrats de droit privé. Euh, après, moi, ce que j'ai noté sur ces, ces cinq dernières années, c'est une évolution quand même aussi du rapport au, au travail à la précarité des jeunes générations qui arrivent sur le marché du travail. Euh, moi, j'étais toujours très embêtée de, de, de proposer des, des contrats. Et en fait, il y a un certain nombre d'agents pas tous, hein, mais un certain nombre d'agents qui, euh, voilà, sont très contents d'avoir un temps partiel parce qu'ils développent d'autres choses à côté ou avoir euh, un, un contrat parce que dans deux ans ils savent pas ce qu'ils veulent faire et ils veulent se laisser la possibilité d'évoluer donc il y a euh, cette évolution aussi qui à prendre en compte alors ça signifie pas par ailleurs euh, une baisse d'implication ou une baisse des attentes vis-à-vis -vis de l'épanouissement au travail pas du tout mais c'est un vrai paradoxe on est aujourd'hui euh, obligé aussi de, de, de, de prendre en compte et c'est vrai que ça désarçonne un, un petit peu euh, et c'est une, une évolution que, que je vois de, de, de plus en plus en tous les cas, je ne sais pas si vous le voyez aussi euh, sur vos collectivités, mais euh, c'est quelque chose qui, qui, qui s'est répété à plusieurs reprises Alors en fait non, pas vraiment je euh... <rire> ne sais pas, alors peut-être que ce que Valence roman est un territoire où les gens une fois qu'ils y sont ils veulent rester, mais euh, non, moi, plutôt un, un, un manque de mobilité et euh, on va dire, si on veut être positif, un attachement des gens à leur région, donc, donc une fois qu'ils y sont Généralement, ils veulent y rester. Euh, par contre, euh, alors recruter en dehors de la fonction publique, en fait, Anne l'a bien dit, on n'est pas du tout attractif. Donc, en fait, si c'est sur des choses trop pointues, trop spécialisées ou qui nécessitent vraiment une, une compétence forte, on n'aura jamais personne vu le, le niveau de rémunération et les contraintes qu'on impose en bibliothèque. Et plus largement, dans nos collectivités, on voit tous que les services informatiques ou techniques ont un mal fou à recruter. En tout cas, chez nous, ils ont des turnovers extrêmement importants. Et ils sont obligés de sortir du cadre de la rémunération publique parce que sinon ils n'ont absolument personne qui, qui vient en fait sur, sur leur poste, donc autant dire que nous ce n'est même pas la peine qu'on qu essaye d'aller là-dessus. Par contre on a, on a parfois, mais ce n'est enfin, pas très intéressant, c'est-à-dire qu'on va aller recruter des profils atypiques sur du C, parce que là, du coup, il n'y a pas la barrière du concours, donc on peut prendre un peu qui on veut, sauf que du coup, on, on sous-paye ou on sous-utilise des gens qui pourraient faire bien, bien mieux, et qu'après, on essaye à toute force de les faire passer B via le concours, parce que ce n'est pas très logique ni très simple. Nous, on a notamment beaucoup d'animateurs multimédia qu'on a pris sur du catégorie C, parce que ce ne pas des compétences qui sont toujours très partagées en bibliothèque, en tout cas il y a une dizaine d'années, et depuis en fait, on... Alors, on a une collectivité qui est assez compréhensive, on arrive à les payer comme des B, c'est-à-dire en leur donnant des primes, en leur donnant ce on des décalages, pas de fonction. mais en attendant, ils ont toujours un statut C tant qu'ils n'ont pas réussi le concours ou qu'on leur a pas fait une promotion interne au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, enfin les, les, les délais qu'on trouve dans la fonction publique là-dessus, donc ça manque euh, fortement de, de souplesse en fait, enfin, tout simplement. Oui, puis si on ne me trompe peut-être pas, euh, si j'essaie de prolonger ce que vous dites, qu'il y a quand même des compétences nouvelles attendues qui sont difficiles à, à recruter, qu'on qu passe par la petite porte, entre guillemets, pour, euh, pour les recruter, euh, soit euh, par des catégories C, ou soit euh, justement par des négociations qui ne sont pas de la culture des fonctionnaires, et encore moins peut-être des fonctionnaires de la culture, de la culture territoriale. Euh, et que ces contradictions-là, c'était une question que je voulais vous poser. Est-ce qu'elles est se retrouvent dans la conception même de ce qu'est une bibliothèque et ce que sont les bibliothécaires euh, on... On attend des bibliothécaires qui soient des facilitateurs, que les collections soient inclusives, accessibles, que les espaces soient grandement décloisonnés. Et je me interrogeais sur la question de l'expertise. Est-ce qu'un bibliothécaire expert, ça n'existe plus Est-ce que ça dépend de la taille du réseau euh, Voilà. Alors la taille du, euh, du réseau euh, oui a un gros impact sur euh, la, la question de l'expertise c'est vrai quand on est un petit réseau euh, forcément avec des effectifs euh, restreints on ne peut pas se, se, se permettre d'aller vers de l'expertise donc on a des profils plutôt euh, très polyvalents euh, peut-être trop, euh, trop polyvalents aussi euh, parce que ça génère euh, parfois des, des difficultés pour, pour les agents euh, on a quand même conserver aussi, nous, des... des, des... Des, des experts, entre guillemets, des profils, euh, mais qui se positionnent plutôt en support aux autres collègues. Donc on a par exemple, vis-à-vis -vis des publics, on a des profils euh, plus spécifiques par rapport au public adolescent, des profils plus spécifiques par rapport au numérique, qui permettent d'accompagner les autres collègues sur ces thématiques-là. Voilà. Mais on n'a pas, euh, on, on pas vraiment d'équipe de, de, euh, dédiée à la jeunesse, d'équipe euh, dédiée euh, au numérique. Voilà. Les agents font un petit peu de, de tout à cause effectivement de, de, de l'effectif euh, qui a été très ajusté au départ et donc euh, qui ne permet pas d'avoir de la, la, la spécialisation. Après, on a bien, enfin, moi j'ai quand l'impression qu'il y a un curseur qui est en train de se déplacer en faveur du retour aussi un petit peu de, de, de l'expertise. On se rend compte, par exemple, moi je le vois bien sur les questions des collections musique. Aujourd'hui, avec le, le recul du, du support CD, on a besoin de personnes qui soient outillées, experts de ces questions-là, pour pouvoir réfléchir et proposer une nouvelle offre autour de la musique. Donc on sent bien aussi qu'il y a un petit retour, de une tendance de fond, qu'il y a un retour aussi vers, vers ces questions d'expertise. Donc, il y a peut-être un curseur à réajuster. Ouais, pour compléter euh, sur l'expertise, en fait, oui, c'est pareil. Dans, dans les plus petites bibliothèques, jusqu'à une dizaine de salariés, on a avant tout besoin de polyvalence. Donc là, le profil, on va dire, classique ou type du bibliothécaire convient en général parfaitement. C'est dans des structures un peu plus grosses, à partir de 20, 30 agents, que là, on va avoir besoin d'expertise, euh, et que c'est là où on a du mal éventuellement à la trouver, ou en tout cas à la recruter. Après, par contre, moi, sur le... quand on dit expertise, il faut, faut voir ce qu'on entend par là. Moi, j'attends des, quand je parle d'expertise, c'est plutôt des compétences hors champ classique des bibliothèques que j'attends. Par contre, pour l'expertise, et donc là, du coup, je ne vais pas forcément être sur la même ligne que Anne, pour l'expertise propre aux collections, ou catalogages, ou que sais-je encore, moi, personnellement, j'en attends plus. Hein. Euh, très clairement, l'expertise euh, musique, je l'ai évacuée euh, au maximum. Euh, J'attends que ça soit euh, un acquéreur puisse faire de la musique comme... Euh, comme du documentaire, comme de la fiction, peu importe, en fonction du besoin. Donc ça, clairement, pour moi, c'est quelque chose qui, à part dans des réseaux encore plus grands peut-être que le nôtre, a vocation à disparaître, mais je, je sais que je ne suis pas forcément représentatif là-dessus. Avant de finir, moi j'ai vu passer une question de Rémi Grand, je, je, je peux lui répondre au moins sur le point euh, du soutien délégué du personnel euh, pour, euh, par rapport à ces questions-là, il est, il est impossible, hein. il est inexistant et c'est normal. Pour le coup, hein, ce n'est pas, pas, pas un reproche. Euh, les, les, les, les syndicats, généralement, sont plutôt favorables, ou en tout cas en défense du statut de la fonction publique et de son respect le plus strict, et c'est leur job, et il n'y a aucun souci avec ça. Donc, ce n'est pas sur ces questions-là qu'on va avoir du soutien vis-à-vis -vis de la collectivité euh, de leur part. Voilà. Euh, après, les associations professionnelles, euh, là aussi, je ne pense pas que l'ABF soit sur ces questions-là et sur la même ligne que forcément sur la même ligne que certains managers, euh, peut-être plus l'ADBGV ou l'ADBDP. Euh, et pareil, qui peuvent agir au niveau du ministère. Mais peux... aujourd'hui, d'ailleurs, il y a, une... je sais il y a une... un groupe de réflexion sur la formation des bibliothécaires au niveau du ministère. On verra bien ce qu'il en sortira. Je ne suis pas sûr qu'il en sorte grand-chose, ce que j'en vois actuellement. Mais en tout cas, ça a au moins le mérite d'ouvrir de... la question et de poser le débat. Je suis oui, pour revenir là-dessus, on c'était bien dit qu'il y avait peut-être un paradoxe euh, qu'on a commencé, euh, enfin, qu'on a déjà bien, bien, que vous avez déjà bien euh, énoncé, mais euh, entre ces concours qui ne seraient pas performants pour euh, trouver euh, toutes les compétences dont on aurait besoin en bibliothèque et euh, l'attachement euh, au statut euh, de fonctionnaire. Euh, alors Anne, témoigner quand même euh, peut-être euh, du fait qu'il y a une génération qui soit moins attachée à ce statut-là. Euh, est... Après ce n'est pas une généralité, mais euh, effectivement euh, c'est une tendance, j'ai l'impression, okay. voilà. enfin nous on y a été confrontés à de nombreuses reprises. Oui. Non, mais on le voit aussi sur les formations, euh, par exemple à l'INTIB, il y, y, y a de plus en plus d'élèves qui ne se dirigent pas vers, euh, vers euh, le, la, la carrière de fonctionnaire euh, de l'INTIB parce qu'ils vont, euh, enfin, je n'ai pas du tout d'expertise là-dessus, mais pour, sur du, du, du témoignage, mais parce que des élèves vont, vont préférer choisir des environnements où plus souple où ils vont pouvoir évoluer de manière plus libre. Alors il y a la question de l'attractivité que, que, dont vous avez parlé tous les deux, de, de, du salaire, du temps de travail, mais je pense aussi euh, de, de la volonté de ne pas se fixer, d'avoir d'autres euh, perspectives euh, plus larges et on constate bien à ce que vous dites, qu'il y a peut-être un paradoxe là-dessus euh, entre ces des compétences qu'on cherche à avoir, les concours et le, cet attachement à la fonction publique qui est, qui est parfois euh, paradoxal. Euh, voilà, je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus sur l'attachement à la fonction publique. Euh, C'est une chose qui est effectivement euh, souvent euh, discutée comme disait Rémi avec les, les, les représentants du personnel, je ne sais pas si vous, ça vous est, vous est arrivé d'avoir à, à discuter de ça avec les représentants du personnel Au niveau des équipes, moi, il me semble que plus que l'attachement à la fonction publique, c'est vraiment l'attachement au service public, euh, au service qu'on peut rendre à l'usager. Euh, après, effectivement, euh, pour, pour l'instant, on n'a pas eu plus d'échanges que ça. C'est vraiment le service RH qui échange avec euh, les syndicats par rapport à la question des, des contractuels. Mais c'est vrai que souvent, on a peu de, de titulaires euh, sur les, euh, les campagnes de recrutement euh, euh, qui sont en capacité de, de, de remplir les, le profil attendu. Quoi. Non, moi, rien de plus à dire que ce que j'ai déjà dit. Je vais, je vais prendre le contre-pied... Euh total de ce qu'on vient de dire et essayer de parler de, justement de la mobilité des, des bibliothécaires euh, comment faire mieux connaître les compétences des bibliothécaires et les compétences qui existent dans les bibliothèques donc il y a une double question là, dans ma question il y a comment faire mieux connaître le service bibliothèque parfois même au, sens, au sein même de la collectivité pour, pour parler des, des, des, des compétences et des ressources qui existent au-delà des compétences dans les bibliothèques c'est à dire que on a quand même souvent le témoignage de, de, de chefs d'établissement ou de même de, de collaborateurs qui, euh, qui, qui, qui disent qu'ils ont du mal à faire connaître les services et les compétences qui sont dans les bibliothèques. Il y a, par exemple, pour donner un exemple, la, la question de l'inclusion numérique, ou avec le, le plan Relance, beaucoup de... de, de ont pu faire euh, montrer cette compétence euh, qui était parfois totalement méconnue au sein même de leur collectivité. Et, et du coup, en, contre, euh, en conséquence, euh, on constate aussi une difficulté pour les bibliothécaires euh, une fois qu'ils qu ont, qu ont réussi à pénétrer euh, dans, dans le réseau professionnel, qu'ils ont eu leur concours et tout ça, euh, comment, comme, enfin, une difficulté pour sortir de, de ce, de ce réseau-là. Et faire d'autres métiers. Est-ce que ma question est claire? On a une question, elle est longue peut-être. Euh, peut-être sur le premier point, moi il me semble vraiment euh, que c'est primordial de pouvoir faire connaître son service et les compétences de son service auprès de, des décideurs, des élus et euh, de, de la direction, euh, de, de leur montrer en fait comment ils peuvent se saisir de ces compétences-là, de, des services proposés. Par le service euh, pour pouvoir euh, alimenter euh, au bénéfice en fait de leur plan de mandat et de des politiques euh, publiques portées par la, la collectivité ça permet déjà euh, à partir du moment où on a intégré euh, ces politiques publiques de, de garantir aussi nos, nos moyens euh, mis à disposition donc euh, dans une période où on a tendance à voir nos, nos moyens se, se réduire c'est aussi la possibilité de, de les défendre et ensuite ça permet d'avoir vraiment une action qui soit cohérente, euh, pertinente au regard du territoire et de pouvoir travailler avec d'autres collègues et d'autres services de, de la collectivité. Donc ça c'est vraiment un, une, spécif-, euh, une spécificité, mais c'est vraiment notre ADN à Loire-Forêt d'avoir de, de, cette, cette vision intégrée de, des services. À l'inverse, il me semble important aussi que les responsables puissent euh, faire euh, œuvre aussi de pédagogie vis-à-vis -vis des équipes et de replacer l'action des équipes dans un contexte plus euh, plus vaste, euh, dans la, la stratégie globale de, de la collectivité, euh, pour que les agents aient cette vision globale puissent aller solliciter d'autres services si si nécessaire et puis qu'on puisse aller chercher notre légitimité d'action, notre légitimité à agir. Dans notre propre collectivité, dans notre plan de mandat. Ça, ça me paraît être quelque chose, de, quelque chose d'essentiel. Et je me souviens plus de la fin de la deuxième, enfin, la deuxième partie de la question. Comment on fait pour partir des bibliothèques Ah oui, euh, oui. Alors, j'ai l'impression quand même qu'il y a pas mal de, de personnes. Euh, qui, qui partent de la collectivité, mais qui restent quand même dans le milieu des, des bibliothèques, euh, y compris euh, des agents qui ne viennent pas forcément initialement euh, du, du monde des médiathèques qu'on a recruté, et qui par la suite ont choisi de rester, Alors, je ne sais pas si pas choix, par choix ou par opportunité, mais qui ont choisi de rester dans ce, dans ce secteur-là, en tous les cas. Euh, et par contre, effectivement, c'est extrêmement compliqué pour, euh, pour pouvoir changer de, de filière, et il euh, y a quand même pas mal de freins il euh, y a aussi des compétences qui sont mobilisables sur d'autres services, mais c'est assez difficile de, de passer le cap, me semble-t-il. Oui, ça je confirme. Après, c'est en fait pour moi c'est la conséquence de quelque chose à double tranchant, c'est-à-dire à force d'insister sur notre spécificité, sur euh, ce qui nous rend unique, euh, exceptionnel euh, et bien bah, du coup on, on a bien convaincu euh, de ça euh, les autres services et en général on ne nous fait pas confiance pour passer sur d'autres types, euh, je dis euh, nous au sens large, hein, que ce soit un catégorie C un B, un A, euh, en plus j'ai des exemples précis dans la collectivité, on n'est on est pas considéré comme crédible pour aller exercer d'autres types de fonctions, je dis ça de manière générale il y a des exceptions, il hein, y a des de, de, il y a des directeurs de BDP qui sont devenus DGS ou DGA, ça, ça existe, il y en a un certain nombre, mais c'est quand même plutôt l'exception. Euh, voilà, Donc en même temps, voilà, on a un peu scié aussi la branche sur, sur laquelle on était assis de ce point de vue-là, euh, à force de paraître spécifique, eh ben, on l'apparaît et on n'apparaît pas comme polyvalent. Euh, en même temps, c'est aussi que la plupart des gens en bibliothèque, et ça Anne l'a dit, en fait ils sont contents d'y être et qu'ils veulent y rester, donc on a assez peu de monde qui cherche à avoir une mobilité extérieure. Et euh, ceux qui rentrent en général sont, sont tellement contents qu'ils y restent. Alors pour des bonnes et des mauvaises raisons, hein, je ne vais pas les développer, mais pour les bonnes, bah parce qu'on est un environnement plutôt sympa, avec un job motivant et, euh, et plaisant. Et les mauvaises, c'est parce qu'on va dire qu'entre travailler dans un commissariat, euh, un hôpital et une bibliothèque, je pense que vous aurez vite compris l'intérêt de travailler dans une bibliothèque pour sa propre vie personnelle. Donc ça, c'est le premier point. Euh, moi, du coup, j'ai le problème inverse, Dan. Là, j'ai oublié le, le début. Euh... Comment faire la... Les... Bah, enfin, oui, du coup, ça, ça, ça rebondit un peu à ce que vous dites, euh, comment faire connaître justement ah oui, voilà, oui, ça, répétant, ça, les compétences et les ressources qui existent en bibliothèque. Ça, ça pour le coup, c'est vraiment propre à chaque collectivité. Euh... Je pense pas qu'il y ait de recette là-dessus, c'est en grande partie le boulot du directeur, clairement, et c'est à lui euh, voilà, d'exister auprès des élus et d'exister auprès des autres services, et ça passe pas forcément par sa hiérarchie propre pour qui il existe forcément, mais c'est à lui euh, d'établir des relations avec euh, la DRH, avec la DSI, avec tous les services qui comptent pour nous, et ça c'est vraiment son job et il faut arriver à le faire. Après, il faut aussi être réaliste. Euh, C'est-à-dire qu'on ne sera jamais une priorité pour la collectivité dans laquelle on est, voilà, il euh, faut, euh, faut quand même être réaliste de ce point de vue-là, on est une bibliothèque, donc comparé aux questions de sécurité informatique, aux questions environnementales, aux questions euh, de déchetterie ou d'eau, qu'on qu peut trouver moins importante que la culture, mais qui dans les faits préoccupe euh, dix fois plus les citoyens et donc les élus, voilà, il ne faut pas chercher à, à lutter ou à se mettre... Euh, voilà, sur, le même, euh, sur le même plan que ces choses-là, mais ça n'empêche pas euh, d'exister. Euh, voilà. Et s'il si, y avait une partie intéressante, c'est de, de, de faire connaître euh, ce qu'on sait faire. Nous, au moins, dans notre raison on a réussi sur le numérique, euh, parce que souvent, on est, après la DSI, le service le plus compétent en numérique, très souvent. C'est rarement connu, effectivement, et ça, pareil, bah, c'est une œuvre de longue haleine, euh, d'arriver à, à faire euh, valoir ça. Ça passe beaucoup par les relations avec la DSI, qui sont souvent compliquées, qui chez nous sont plutôt bonnes donc on en profite mais c'est vrai que c'est pas forcément évident parce qu'ils aiment pas trop en général qu'on aille sur la plate-bande donc voilà il y a un jeu à trouver avec ce type de service sur voilà jusqu'où on peut aller et comment on peut faire reconnaître qu'on a une valeur par rapport à ça mais ça va passer aussi par des actions vis-à-vis -vis du public qui vont générer un retour. C'est toujours ce genre de choses qui va marcher, c'est-à-dire faire des formations et puis se démerder pour que ça soit dans la presse ou pour que les, les, les usagers, d'une manière ou d'une autre, euh, expriment leur satisfaction pour ce genre de choses. Enfin, voilà, on est obligé de, de, de, de passer par des chemins de traverse pour y arriver. J'ai fini. Merci. Euh, sur le, sur, pour, pour revenir à ce qu'on disait, sur, sur le fait que... On est, enfin, que Les bibliothèques sont pas forcément une priorité pour la collectivité. Il y a quand même dans les, dans les textes fondateurs, ce n'est pas le cas de la prochaine loi, mais souvent l'idée qui est énoncée que, que la bibliothèque est une ressource pour d'autres politiques publiques, euh, donc effectivement si, euh, si euh, le numérique, si euh, le développement durable sont... Son des priorités pour la collectivité, la bibliothèque pourrait être une ressource pour ces politiques publiques-là, mais on ne va pas, le temps avance très vite, donc on va forcément, on va peut-être parler plus justement de management et peut-être un petit peu moins là de, de, du, du rôle de la bibliothèque au sein de la collectivité. Je vais un peu changer du coup, de question et poser cette, cette grande question de la conduite de la conduite du changement, on sait bien qu'il n'y a pas de, de, de recette miracle, mais euh, vu que vos réseaux ont quand même connu des grands changements et des innovations, euh, chacun à leur échelle, euh, je voulais vous demander quelle posture vous aviez adoptée euh, dans le cadre de ces changements-là. Je sais que la réponse ne se fera pas en cinq minutes, et que, mais bon voilà, Est-ce que vous avez des choses à partager, et, et là, en termes de posture aussi, en tant que, que responsable vis-à-vis -vis de vos équipes, que, comment, euh, comment vous aviez envisagé euh, ça Grand changement. Euh, alors c'est toujours des, des chantiers qui sont extrêmement difficiles et je, là on est en plein dedans puisque nous on est en pleine réorganisation du, du service. Donc euh, c'est des périodes qui sont tendues, qui sont compliquées euh, pour, euh, pour, pour les agents. Euh, alors, il y, a, il y a des techniques, hein, on, a, on part en formation pour, pour apprendre tout ça, euh, avec, euh, voilà, on étudie la courbe du deuil, contextualiser, planifier, baliser, écouter, ce genre de choses, mais euh, il n'y a, a pas finalement de, de recettes, et il y a plus de questions finalement que, que de réponses. Euh, moi, il y a un point euh, sur, sur lequel euh, j'ai pas mal réfléchi, c'est la question de la temporalité. Euh, on, Parfois, on a très vite le réflexe de vouloir apporter l'ensemble des réponses très rapidement et en même temps c'est pas, pas possible euh, le temps c'est aussi notre allié, ça permet aussi de maturer un certain nombre de questions il faut arriver à trouver l'équilibre finalement entre euh, avoir la possibilité de se donner le temps, euh, de construire un certain nombre de choses avec les agents donc pas forcément les orientations parce que les orientations sont souvent des orientations politiques mais derrière pouvoir euh, travailler la déclinaison avec, euh, avec les agents, donc se, se laisser ce temps-là, de, de temps collectif de rencontres individuelles, et en même temps, euh, pas trop rester dans ce, ce flottement parce que c'est inconfortable et que les agents aussi sont en demande de, de, de réponses pour lever les incertitudes, donc euh, avec un temps d'arbitrage et de réponse et euh, de, de, de figer un petit peu les choses. Donc c'est cette temporalité-là qui est, qui est difficile, et, et où mettre le curseur et euh, comment gérer cette temporalité et puis le deuxième point, moi, il me semble quand même que le, le passage à l'expérimentation et à la mise en œuvre sur le terrain est aussi de nature à lever un certain nombre de freins, euh, déjà parce qu'on devient tous acteurs, euh, on ne subit plus le changement, mais on en devient acteur. et puis surtout parce qu'on bah, voit avec la mise en œuvre qu'il y a des choses qui fonctionnent, et quand les choses ne fonctionnent pas, euh, qu'on qu qu est en capacité d'apporter des correctifs. Donc euh, c'est aussi une étape importante dans, dans, dans le cadre, du changement, euh, ce, ce passage aussi à, à la mise en œuvre. Euh, mais c'est vrai qu'il y a pas, il y a plus de pour le coup de, de, de questions que, que de réponses. Ouais, c'est vrai que c'est, c'est la question de tarte à la crème. Euh, Désolée. Non, non. Elle, elle est légitime, hein, c'est pas, pas le problème. Il euh, y a plein de formations dessus, il y a plein de, de choses théoriques. Après. Euh, euh, en fait, c'est à nos agents qu'il aurait fallu demander euh, voilà, comment ils avaient vécu ça. À la limite, ça serait plus intéressant parce que nous, on va toujours avoir un, un regard et un discours positif. Euh, et quand on regarde sur le long terme, en fait, ça marche toujours euh, globalement de facto, en fait, parce qu'il faut bien. Euh, après, c'est les étapes intermédiaires qui sont compliquées. Moi, j'ai essayé de les convaincre que, en fait, c'est plus une question et plus un sujet, mais qu'en fait, de toute façon, le changement c'est tout le temps. Donc, en fait, c'est quelque chose qu'il faut intégrer euh, à sa pratique et à sa logique. Alors, je ne dirais pas que ça marche, hein, mon discours, mais euh, en tout cas, c'est celui que j'essaye de faire passer. Et du coup, je m'amuse à changer l'organigramme tous les 2-3 ans. Enfin, je plaisante, hein, je ne fais pas ça pour m'amuser, mais euh, dans les faits, il change vraiment tous les 2-3 ans et c'est quelque chose qui est assez, euh, qui est effectivement assez déstabilisant, hein, qui n'est pas toujours apprécié. Et c'est clair qu'on a des périodes de flottement sont plus ou moins importantes, mais je, je dirais que d'une certaine manière, pour aller au bout de ma provocation, moi j'aime bien quand c'est flottant, euh, bon, je suis à peu près le seul, mais euh, moi ça me dérange pas voilà, qu'il y ait une certaine euh, ambiguïté ou un certain flou euh, et qu'on le règle au fur et à mesure et qu'en fait euh, régler à un endroit ça entraîne un flou à un autre endroit qu'il va falloir régler, etc. En fait c'est une perpétuelle... Euh, Enfin, c'est tout le temps, en fait. Et moi, je pense que c'est ça le boulot, maintenant, une grande partie du boulot des managers, c'est de gérer ça, et qu'il faut se mettre en tête que ce n'est pas un, un changement qu'on va gérer d'un point A à un point Z, à un instant T, et puis qu'après, on va être tranquille pour cinq ans. Ça fait bien une dizaine d'années qu'en fait, on a, on a des nouveautés tout le temps, on a des adaptations tout le temps, alors qu'elles soient institutionnelles, qu'elles soient technologiques, qu'elles soient dans un autre domaine, et en fait, on, on passe notre temps à faire ça, donc il faut arrêter de parler de... C'est de la conduite de changement, effectivement, mais c'est quelque chose, c'est permanent, en fait. c'est tout le temps là. Et donc, il faut arrêter de considérer que ce soit quelque chose d'exceptionnel ou de, de circonscrit. C'est juste une donne, une donne générale, en fait. Et là, on va encore en. Enfin, quand on voit la fréquentation qu'on a, moi, je ne suis pas du tout convaincu que ça soit lié à la mise en place du passe sanitaire, contrairement à ce que beaucoup espèrent. Je ne suis pas certain que ça s'arrête quand le passe s'arrêtera. Donc, on va avoir encore des grosses réflexions et des gros changements à avoir s'il s'avère que c'est encore. À nouveau paradigme avec une fréquentation moindre et l'utilisation de services qui soient navette, click and collect, tout ce que vous voudrez. Euh, ouais. je, ça se trouve, ce n'est pas le cas et tout le monde va revenir et ça va repartir comme avant, mais euh, je pense qu'on a encore des, des changements en perspective. Donc, je, suis... je vais vous poser une dernière question avant qu'on réponde aux questions qui, sont, qui ont été posées dans le chat parce que vos positions sont intéressantes sur ce sujet-là. Euh, vous avez euh, Anne... Tu disais que non, mais moi je dis que si. Vous avez fait appel à des processus d'intelligence collective, euh, et, et puis vous avez oui. un service à Valence euh, ou un poste. Un poste, un, en poste. Cas un poste. un, un, un poste. Euh, sans entrer dans les détails euh, sur, sur, sur, ces, sur vos, vos processus d'intelligence collective. Euh, enfin, vous pouvez en parler un petit peu, mais euh, est -ce, quels sont les succès, les limites que vous y voyez Puis après, euh, je, je laisserai les autres poser des questions. Nous, on a pas mal de, de groupes de travail effectivement qui permettent aux, aux agents d'échanger de construire un certain nombre de, de, de services. Euh, donc effectivement, on, on, on est aussi sur ces pratiques-là. Après, euh, moi je vois trois... Euh, trois écueils, trois limites à, à ces pratiques. La première, euh, c'est euh, ben, le temps que prennent euh, ces, euh, le temps que prend l'intelligence collective et ses processus euh, participatifs. Donc c'est très intéressant pour pouvoir développer de la cohésion d'équipe. Après, en termes de, de temps dédié, est-ce qu'on a le temps de, de développer ça euh, euh, et dans quelle mesure on a le temps de le, de le développer. Donc c'est vraiment quelque chose à, à calibrer. Euh, le, euh, le deuxième point, c'est euh, être sûr d'être en capacité de maîtriser cette, euh, cette méthodologie, euh, en particulier euh, la question de, de, de poser le cadre. Si, si, si, si c'est mal fait, ça peut vraiment être, être dévastateur pour, pour, pour les équipes. Et le troisième point, c'est la régularité à laquelle on utilise ce, ce genre de choses. Euh, utiliser trop souvent, ça peut euh, induire l'idée que la prise de décision est collective, et euh, ça peut générer de la frustration quand on ne consulte pas les équipes sur un certain nombre de choses, et ce qui arrive quand même relativement souvent. Donc je trouve que c'est quelque chose qui est très intéressant, mais qui est vraiment à manier avec prudence et en tous les cas qui nécessite vraiment de, de, de la formation euh, pour les agents qui mènent ce type de, de pratique. Je vais essayer de répondre à des questions qui sont dans le chat en même temps euh, qu'à la réponse. Merci. Euh, je reviens à une question. Euh, oui, en fait, euh, les agents partent ou partent pas en fonction de leur motivation et l'intérêt de leur travail, ça c'est très clair nous on essaye ici toujours de faire évoluer la fiche de poste quand l'agent euh, le souhaite si ça correspond avec évidemment les besoins de la structure, mais ça je suis tout à fait d'accord, il faut, faut essayer de réadapter en permanence pour que les gens euh, trouvent un minimum de satisfaction au travail pas par gentillesse mais tout simplement pour que ça fonctionne bien euh, après il y a la démocratie au travail Et bien, Rémi je suis désolé le travail n'est pas une démocratie euh, la fonction publique est une dictature, c'est une organisation militaire à la base, donc on, on a gardé un certain nombre de de pratiques issues de ça, alors blague à part, ça peut pas être une démocratie. Donc il faut pas, en fait, dans, dans le participatif, euh, faut éviter de frustrer les gens. En fait, donc moi ce que j'essaye toujours de faire, euh, c'est de dire où sont les limites, c'est-à-dire qu'est-ce qui est un choix collectif euh, une, avec un recours à l'intelligence collective et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc il faut être extrêmement clair sur ce qui est déjà décidé ou quel est le cadre fixé. Donc, ça, c'est la première chose importante. Après, il y a des questions d'échelle, ça l'a dit aussi. Euh, faire euh, de l'intelligence collective sur des structures de 20 ou 30, c'est possible et c'est souhaitable. Sur 110, je parle à mon échelle, c'est quand même nettement plus compliqué euh, pour des simples raisons organisationnelles, en fait. Hein. Donc, en fait, on, on arrive à faire des solutions intermédiaires où on va... Euh, on va faire des groupes de travail en prenant euh, certains agents à certains endroits pour que ce soit représentatif. Après, ça je pense que c'est ce qu'il faut faire. ça à certaines limites parce que vous vous retrouvez toujours les plus motivés dans les groupes de travail, parce que du coup, ça ne diffuse pas forcément auprès de toutes les équipes. Mais aujourd'hui, il n'y a pas énormément d'autres possibilités. Euh, on a la chance, nous, d'avoir un poste dédié à tout ce qui est innovation en interne. Donc ça, ça permet quand même aussi d'avoir quelqu'un qui est là pour aller prendre des avis pour organiser la réflexion sur certaines questions. Mais ça, il faut avoir les moyens, euh, à la fois un nombre de personnel, pour avoir un poste qu'on dédie à ça. Et il faut avoir la personne idoine, parce que c'est un poste qui n'est pas forcément euh, évident. Donc nous, on a cette chance ici, elle n'existe pas forcément, mais c'est quelque chose qui, qui peut fonctionner. Après, euh, c'est quand même beaucoup l'implication du directeur. Euh, on a fait pas mal d'intelligence collective, euh, donc je dis dans mon réseau, entre 2016 et 2018, euh, parce que ça correspondait à, une, à un besoin euh, dans le cadre du, du changement et à une envie de ma part. Par contre, ça prend énormément d'énergie. Et c'est vrai qu'à euh, partir de 2019, équipusé avec ce qui s'est passé à partir de 2020, c'est quelque chose qu'on n'a euh, qu pas remis. Euh, par contre, si on veut être positif, ça manque. Quand, quand ça n'a pas lieu, on se rend compte qu'il faut arriver à réinitier ce type de travail. Donc voilà, c'est la même chose que pour le changement, en fait. C'est quelque chose qui doit être permanent, qui est globalement insatisfaisant, euh, voilà, et qu'on fait, euh, qu fait du mieux qu'on peut. Oh, je ne sais pas si ça répond à la question. Si, si, un petit peu c'était mon idée c'était de de pas forcément de, sur l'intelligence collective de ne pas forcément euh, parler de, de, de, de, de est ce que l'intelligence collective c'est nécessairement euh, du participatif sur la décision je, je pense pas je pense qu'on peut faire l'intelligence collective enfin, qu'on peut utiliser l'intelligence collective sans forcément faire participer tout le monde à la décision. Euh, mais Après, pardon, que... Que je... il, y a, il y a une autre notion qui est importante hein, et qui là est propre aussi aux différents managers et qui est souvent en fait, celle qui pose problème, c'est le degré d'autonomie. Avant de réfléchir collectivement, c'est une chose. Après, il y a l'autonomie que vous laissez à vos équipes ou à vos différents sites. Et de mon point de vue, elle doit être importante et il y a beaucoup de contextes ou de réseaux où elle n'est pas forcément suffisamment. Et je pense que c'est peut-être là où il y a une frustration avant même de passer à une étape de construction d'intelligence collective. Déjà laissons un peu plus d'autonomie et de marge de manœuvre à la plupart des équipes et il y aura déjà une satisfaction sans doute plus importante moi c'est ce que j'essaye de faire, encore une fois, il faudrait avoir le retour des agents sur ça, peut-être que ce n'est pas l'impression qu'ils ont, ou peut-être qu'ils n'en veulent pas de cette autonomie, je le dis parce que c'est un cas de figure qui existe, euh, mais euh, voilà, c'est peut-être le, le premier cran, et après oui, on pourra commencer à faire du, du participatif, euh, enfin, du, pardon, je n'ai pas, pas le bon mot, euh, faire du, non, c est, c est, c est de l'intelligence collective, euh, voilà. mais il, il, idéalement il faut quelqu'un qui sache le faire et qui ait le temps de le faire en, en interne, voilà, très clairement. Et, et ce n'est pas forcément évident, et le directeur ne sait pas toujours le faire. Oui, déjà, s'il en a conscience, c'est déjà pas mal. Mon, mon idée, c'était un peu de, de revenir sur les compétences nouvelles et se dire, est-ce que du coup, euh, l'intelligence collective, ce n'est pas une solution euh, de management euh, Voilà, mais je sais, je sais bien qu'il y a plein de limites que vous avez euh, énoncées, mais les compétences nouvelles attendues en bibliothèque, qui sont difficiles à trouver. Est-ce que euh, dans une posture de manager être sensible et à même, à même de, de laisser s'exprimer l'intelligence collective, est-ce que ça peut être une, une solution euh, Vous y avez un petit peu répondu, du coup, à enfin, moins que vous vouliez réagir encore là-dessus, je vais plutôt laisser Emmanuel nous, nous dire euh, les questions qui ont pu être posées, mais je ah. crois que... Non. Je pas, je oh non, il a été parfait, puisqu'il a répondu en fait, euh, aux questions au fur et à mesure, mais du coup, j'invite les participants, s'ils le souhaitent encore, on a un petit peu de temps à à poser leurs questions ou lever la main comme tu l'as proposé au début euh, au début du rendez-vous. Je vérifie, je ne vois pas de main levée. On peut attendre un petit peu euh, si jamais quelqu'un euh, se décide à poser une question. Si, Peut-être pour développer par rapport à, à ce qu'elle mis, je crois que c'est encore réuni sur le... le... Le changement, oui, c'est ce que je disais en fait. Je disais qu'in fine, le changement, ça marche toujours parce qu'au bout de 2-3 ans, en fait, euh, la chose se fait euh, de facto et que, comme il le dit, l'agent est bien obligé de... Est bien obligé de le faire euh, parce que c'est son job et qu'il faut bien qu'il le garde. Après, il y a, y a deux manières de le faire, et moi, ce qui m'intéresse justement dans l'intelligence collective ou dans la. Moi, je préfère parler d'autonomie en fait décisionnelle. Euh, enfin, les deux, vous me direz, les deux sont complémentaires, se, se reposent pas forcément. Euh, c'est que euh, c'est une chose de le subir, c'est une autre de l'accepter et de l'intégrer à sa pratique. Voilà, et nous, nous ce qu'on essaye de faire, c'est plutôt ça. Je dis pas que ça marche, loin de là, mais en tout cas, il faut au moins que ce soit. Le but, parce que pour ce qui est de le subir ou de finir par euh, l'encaisser, comme vous dites, euh, oui, de toute façon, ça se passera forcément. Là-dessus, il euh, n'y a aucun doute à avoir et euh, on, on peut jouer, en fait, et, et je le fais aussi comme tout le monde, hein, des fois on joue sur l'usure, hein, ni plus ni moins, hein, c'est-à-dire, bon, bah, ça finira bien par passer, et au bout de deux trois ans, ça sera intégré et on le fera. Après, c'est plus intéressant voilà, si ça a été euh, construit et, euh, et intégré dans la pratique. Et en général, c est, c est, ceci dit, c'est un bon curseur, puisque comment dire, quand on avait entre guillemets, parce qu'il n'y a, a, a pas question d'avoir raison ou d'avoir tort, parce que c'est souvent des choix subjectifs, mais quand on avait à peu près euh, bien pensé la chose et raison, au bout de 2-3 ans, ça finit par être intégré avec un, un taux d'acceptation important. Quand ça finit par être juste fait euh, avec réticence, c'est qu'il y avait sans doute un souci euh, à la base. Ça n'empêche pas de changer d'avis après, ou pas d'ailleurs. Après, il y a aussi ce que le manager décide d'imposer entre guillemets à ses équipes et ce qui lui vient d'au-dessus et avec lequel il doit lui-même composer. Donc, c'est là aussi où il peut y avoir deux, deux pratiques différentes. Dans un sens, on, le, on nous l'impose à nous-mêmes, donc euh, nous, on l'impose et on ne cherche pas à le faire accepter ou à l'accompagner parce que de toute façon, on n'est pas forcément d'accord. Et après, il y a ce que nous, on a inventé ou prévu ou voulu, où là, on a quand même intérêt à avoir un niveau de d'acceptation et d'adhésion important si on veut que ça marche. Laura, bah, du coup, on a une question qui vient de nous arriver. Quelle solution quand on gère une équipe en turnover et qui n'est pas issue du monde des bibliothèques par Merci. Euh, par rapport au turnover, il y a très peu peu de, de solutions, en tous les cas les solutions qui peuvent être apportées ça portera ses fruits euh, souvent long, longtemps après, donc nous c'est vrai qu'on est en période de, de réorganisation du service entre autres pour répondre à cette, à cette question là euh, c'est une réorganisation qui va forcément générer aussi un certain nombre de, de départs donc on espère que par la suite les, les, les personnes pourront rester plus, plus longtemps. Sur, euh, sur leur poste euh, et puis il y a des causes extrêmement euh, diverses au turnover on a des personnes qui ne se retrouvent pas dans le projet de service et euh, ça on peut comprendre euh, voilà, il y a eu des évolutions euh, du métier euh, importantes il y a des conditions de travail aussi qui parfois sont, sont compliquées euh, avec voilà, des horaires qui euh, peuvent à un moment donné ne pas correspondre à nos, à nos modes de vie aussi euh, il y a aussi des effets euh, premier poste avec des agents qui réussissent un concours, qui partent dans une, une autre collectivité. Il euh, y, y a vraiment plein de choses qui rentrent qui rentrent en ligne de compte euh, et qui expliquent un turnover. Pour autant, euh, c'est vraiment extrêmement difficile d'avoir la, la, la main sur, sur ces choses-là, en tous les cas. Euh, et le travail est très, très long et les fruits euh, peuvent, être, euh, peuvent être un peu lointains. Ouais, bah, je vais pas pouvoir beaucoup vous aider non plus parce que alors à part euh, si vous êtes un manager toxique, euh, en général euh, le turnover il dépend pas forcément de vous. Euh, donc et comme je l'ai euh, sous-entendu précédemment, euh, la drôme c'est sympa donc euh, moi j'ai pas un gros turnover. Je, je dirais même que des fois j'aimerais avoir un plus gros turnover donc ce n'est pas une, une problématique que j'ai à gérer, et pas issue du monde des bibliothèques, pareil. Alors, je ne sais pas qu ce qu'induit votre question, on, on a, et... Euh, ah ben, voici, ouais, si c'est Mayotte. <rire> je, je, je comprends mieux, mais euh, on, on, on a... Alors, peut-être que le... le pas issu du monde des bibliothèques, vous avez peut-être une problématique de reclassement importante, je ne sais pas. Euh, c'est hélas souvent... Euh, alors je, on l'a dans toutes les bibliothèques parce qu'on est quand même euh, autant on, on a du mal nous à, à voir des personnels qui partent dans d'autres types de services autant les RH aiment en général bien nous mettre euh, des reclassements donc c'est une lutte permanente alors non pas pour pas les avoir parce qu'il faut aussi jouer le jeu de la collectivité après faut trouver un, un compromis donc euh, moi de temps en temps je les accepte de temps en temps on ne les accepte pas après on a une collectivité qui est là dessus une procédure qui est plutôt bien structurée c'est-à-dire qu'on a des périodes de test, en fait, et qui sont... Alors, il y a test et test, hein, j'ai connu ailleurs des périodes de test où de toute façon, même si ça se passait mal, vous preniez l'agent à la fin. Euh, là, il se trouve qu'on a une collectivité honnête euh, où à la fin du test, si nous, on dit non, cette personne en reclassement, on ne peut pas la prendre chez nous, ça ne va pas fonctionner pour telle, telle et telle raison, on ne nous la met pas. Donc, c'est un fonctionnement qui est relativement simple. Après, si vous avez une collectivité sans scrupules qui vous refourque tous les agents euh, en a capacité de travailler dans d'autres services, Là, vous êtes dans la merde. Je ne vois pas d'autres formulations. Parce que s'ils arrivent chez vous, c'est pas pour rien. En général, quand même, malgré tout. Il enfin, y a deux types. Il hein. y a des gens qui ont réellement des soucis physiques. Euh, mais pour qui ça va être compliqué en bibliothèque, parce qu'il y a toujours, et ça, il faut arriver à l'expliquer à la collectivité, il y a quand même un, un, un, ben une partie physique du travail qu'on euh, qu ne peut pas supprimer et qui, qui va poser problème. Mais ça, à la limite, il faut s'allier en fait, avec la médecine du travail. Là, il faut compter sur eux, en fait, pour une fois bien expliquer les tenants aboutissants du poste que eux disent que non, cet agent par rapport à ses priorités physiques, il ne peut pas non plus être en bibliothèque. Et Après, vous avez les reclassements, euh, comment dire, psychologiques ou disciplinaires, euh, contre lesquels, euh, si votre collectivité n'a pas de scrupules, euh, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose. Damilla de, de, de était plutôt en train de témoigner d'une mobilité interne que d'un reclassement, mais, mais, mais vous avez quand même un peu énoncé euh, des, des solutions. Ouais, et puis c'est des choses. Ouais, c'est une manière pas, polie et... de dire reclassement, mobilité interne. Ça dépend. Ça si dépend, a, ça dépend. Elle bah, est ou pas. Peut-être, mais en tout cas, elle se pose vraiment dans vos réponses euh, la question aussi de, la, de, de faire connaître ce qu'est euh, le travail en bibliothèque, les compétences attendues et, euh, et le rôle du, du, du responsable dans la, dans la visibilité de, de, de ce qu'est le service et de ce que sont les compétences euh, attendues. On a un parlé de la marche. Si, pardon, un truc qui marche avant que je l'oublie. Euh, en cas d'agent problématique, en reclassement ou en mobilité interne, euh, faut les mettre au service public. À à fond, euh, avec un peu de chance, ils sont vraiment très défaillants et vous pouvez générer des plaintes de lecteurs euh, si possible. À envoyer, non, mais je rigole pas. À envoyer aux élus, à faire envoyer directement aux élus, c'est euh, une, une option euh, possible. Alors, problématique ouais, bon, dans, dans le temps intermédiaire, mais euh, ça peut fonctionner en bout de chance. Euh, Il ya aussi. Euh... <coughs> Une collègue de la médiathèque, enfin du réseau à Vienne, qui parle de la mission euh, accueil et intégration des nouveaux arrivants et stagiaires qui a été intégrée euh, à un profil de poste. C'est aussi peut-être une solution euh, pour lutter contre le turnover. Euh, moi, j'avais aussi euh, un manager qui m'a dit une fois que, alors, tout dépend la. la la fréquence de ce turnover, mais qu'une équipe qui ne bouge pas, une équipe qui va mal, qui n'a plus de créativité, justement, et qui ne sait pas ouvrir les œillères, et qu'il fallait effectivement, comme vous le disiez tous les deux, accepter que le changement ce soit tout le temps, y compris dans les ressources humaines. Je confirme, pour la non-mobilité d'une équipe, c'est à long terme, c'est catastrophique, y compris des très bonnes équipes, c'est-à-dire constituées de gens euh, extrêmement euh, compétents, euh, attachés à leur métier, de, de bonnes valeurs euh, professionnelles, mais euh, quand vous euh, tournez avec les mêmes pendant 20 ou 30 ans, non, ça ne peut, euh, peut pas bien finir, en fait. On a, on a tous, euh, et, et y compris, et surtout peut-être des directeurs, un, une, une durabilité, un temps d'usure qui, qui est plus ou moins important, mais ça ne vaut pas que pour les A, hein, ça vaut vraiment pour moi pour tous les postes. Après, c'est on va dire plus ou moins aigu, selon le type de poste, et plus ou moins long. Et euh, voilà, moi je pense qu'un directeur, au-delà de 10 ans, il faut, faut absolument qu'il qu fasse autre chose et qu'il aille voir ailleurs. Enfin, déjà, il faut commencer par soi-même. En fait, si, si vous êtes directeur de la même structure depuis 20 ans, vous n'avez aucune crédibilité à aller dire aux gens, « Ah, ces 20 ans, vous êtes là, vous pouvez peut-être un peu faire autre chose et bouger. » Si vous ne vous l'appliquez pas à vous-même, c'est sans intérêt. Il y a la fréquence aussi du turnover qui est, qui est problématique. Euh, c'est vraiment le bon, bon curseur entre un renouvellement régulier de l'équipe qui permet d'apporter du sang neuf, de la créativité et en même temps arriver à pérenniser un certain nombre de choses. Et euh, qui dit turnover, dit intérim, dit période de recrutement, ce qui fragilise aussi les, euh, les équipes et qu'il faut également prendre en compte des, péri des, des périodes de formation. Donc c'est vraiment quelque chose qui a un impact aussi fort sur l'équipe. Euh, mais effectivement, il y a besoin aussi, régulièrement de 109 Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions, Emmanuel pas... Il y a effectivement des, des, des réactions à ce que vous venez de dire, mais pas de, pas de nouvelles questions, mais on, on a tenu les temps et c'est bien. C'est un sujet euh, sur lequel on a eu, euh, comme je disais, euh, en, en introduction, euh, beaucoup de réactions en amont euh, de, cette, euh, de, cette, de cette visioconférence. Euh, je pense qu'on proposera d'autres types de rendez-vous, peut-être sur d'autres formes, autres que interviews, je ne sais pas. On va réfléchir en tout cas euh, au niveau de l'agence à, à faire euh, d'autres rendez-vous euh, sur ce sujet-là, sachant que c'est un sujet qui est... Euh, voilà, qui intéresse la profession à tous les niveaux. Et, euh, et effectivement, peut-être euh, dans, nos, dans nos prochains rendez-vous sur cette thématique-là, intégrer des personnes qui sont managées ou des représentants du personnel pour avoir euh, leur point de vue et, euh, et leur vécu, comme le, comme le disait Rémi, et comme, comme on a pensé ailleurs. Euh, oui, bah oui, la BDP euh, <rire> Mayotte. Euh, merci à tout le monde. Euh, si vous avez encore des questions euh, et que les intervenants sont d'accord pour rester euh, cinq minutes de plus euh, allons-y et sinon ben, on, peut, on peut clôturer cette, euh, cette rencontre.